En fin de contrat en juin prochain, les dirigeants du Barça aimeraient bien vendre Memphis Depay, 28 ans. Cependant, le néerlandais n'est pas de cet avis. Le feuilleton continue. En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay n'est pas le joueur préféré de Xavi. L'attaquant néerlandais se contente de bout de match cette saison, son aventure au Barça est proche de se ce terminer. Cependant, l'attaquant de 28 ans ne manque pas de prétendant. Ce lundi, Marca révèle que l'ancien de l'OL refuse tous les clubs qui se positionnent sur lui une situation qui énerve les dirigeants barcelonais en quête de la moindre opportunité de gagner quelques millions d'euros pour les dépenser ensuite. L'intention de Memphis Depay serait de partir libre en juin prochain pour pouvoir négocier une belle prime à la signature et avoir plus de choix sur sa future destination. Sans dire où et quand, Robert Lewandowski a confié qu'il rêverait de jouer avec Lionel Messi. Dans une longue interview accordée au quotidien catalan Mundo Deportivo, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski a exprimé son souhait de jouer avec Lionel Messi avant la fin de sa carrière. Il est le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer, j'aimerais jouer avec Lionel Messi avant de prendre ma retraite. Ce n'est pas ma décision. Bien sûr, nous voyons que maintenant il joue plus comme un meneur de jeu, peut-être qu'il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers bien qu'il continue à les marquer. Mais comparé à d'autres fois, il est désormais le footballeur avec lequel tout attaquant rêverait de jouer, a déclaré le Polonais. Avant cela, L'ancien Bavarois est revenu sur sa discussion avec la Pulga à la fin du match entre l'Argentine et la Pologne, 3 à 0, en phase de poule de la Coupe du Monde 2022. Je peux seulement dire que c'était une conversation agréable. Je ne veux pas expliquer de quoi nous avons parlé mais c'était un beau dialogue. Je sais que même après avoir perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine était la grande favorite pour remporter le titre. Ce lundi, Kylian Mbappé fait la une de Marca. Le média espagnol assure que le Real Madrid ne souhaiterait plus s'attacher les services du meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais garderait toujours un œil sur le dossier. C'est reparti pour un nouvel épisode du feuilleton Kylian Mbappé en Espagne. Plusieurs semaines après le mondial raté de la Rora et l'élimination en huitième de finale face au Maroc, les médias ibériques ont retrouvé leur intérêt pour Kylian Mbappé. Ce lundi matin, Marca titrait « le Real Madrid ne change pas ses plans pour Mbappé, avec le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 en une. Si, a priori, la Casablanca semble vouloir passer à autre chose, les informations dispersées par le quotidien pro-Real Madrid laissent entendre autre chose. En effet, les dirigeants madrilènes seraient toujours choqués et déçus du revirement de situation qui a eu lieu au mois de mai dernier. Les merengues ne souhaiteraient également pas freiner la progression de ces jeunes pépites, Vinicius Jr et Rodrigo Goz en tête. Le média espagnol indique toutefois que Kylian Mbappé est toujours respecté dans la capitale voisine, lui qui devrait être, une énième fois, le sujet préféré des médias ibériques dans les prochaines semaines. Et pour cause, l'attaquant adoubé par R9 pourrait se retrouver cet été à un an de la fin de son contrat s'il décidait de ne pas activer son option pour une année supplémentaire. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant portugais, libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, se retrouve annoncé à Al nassr pour le site Flashscore, le directeur sportif du club saoudien Al-Nasr, Marcelo Salazar, a fait le point sur le dossier Cristiano Ronaldo. « Si le club veut le recruter, je n'ai pas le droit de dire oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures. Ce que je peux dire c'est que Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs de l'histoire du football. Il a toujours été un exemple pour moi en tant que joueur, pour la volonté dont il fait preuve pour gagner. Et puis, en tant que citoyen portugais, je l'ai toujours soutenu. L'avenir sera révélé en temps voulu, a confié le dirigeant du club saoudien Salazar. C'est bon, d'accord.